« I'm French, I don't talk uh, Japanese. We are sorry. Uh, »« 10,000 volts, derrière, uh, 1009 uh, uh, Des références incroyables. Uh, »« Merci beaucoup. »« On va commencer uh, dans quelques instants. Oh, »« oh, oh. Ah bon ?»« Ah merde, putain, à merde. »« Tu commences par les flûtes alors, du coup oh. ?»« oh. Ух. Ух. Ух. C'est pas peu serré quand même, mais un peu